Karim est un personnage extrêmement présent dans la jungle de la faille de l'invocateur pour pas mal de raisons, la raison principale c'est qu'il est extrêmement mobile et League of Legends se gagne surtout en punissant les erreurs adverses et donc plus tu es rapide, plus tu as de chances de pouvoir punir les erreurs adverses que ce soit quelqu'un qui s'overextende sur sa laine, qui est un petit peu trop loin que ce soit quelqu'un qui simplement va vouloir aller un peu trop loin pour trade ton équipe comme on peut le voir sur ce clip et Karim grâce à son E a une mobilité de malade qui en plus va lui permettre de gagner des dégâts au niveau de son passif en plus de ça tu le true ghost. Donc en général tu es absolument partout sur la map Sans compter que le R te permet également d'aller très très loin Dans cette vidéo je vais t'expliquer plein de choses pour que tu puisses jouer au mieux Ekarim. Donc on va voir les objets, les builds, les runes, etc. Et pour cela, on va se baser sur pas mal de parties qui sont jouées principalement par des OTP, donc des personnes qui vont jouer énormément et Karim, qui ont des gros win rates de 60 à 70% en Master, Grandmaster et Challenger sur les différents serveurs, que ce soit en EUS ou en Corée. Et si tu n'es pas encore convaincu de pourquoi tu devrais jouer Ekarim, Ekarim a également un autre avantage, c'est qu'il est extrêmement simple mécaniquement. Son A est une AO autour de lui, son Z est une AO autour de lui qui a en plus un assez long cooldown, et son E est une charge. Donc, pour ton clean de jungle, tu as juste à coller des trucs généraux de la jungle, pas tellement de micro-interactions ou autre, et surtout ça te laisse du temps de pouvoir aller vérifier les autres lanes. Donc tu peux aller regarder les top lane, tu peux aller regarder mid lane très très facilement, tout en faisant ton clean de jungle, et en gros, du coup, ça te permet de te focus sur la prise de décision, ce qui est le plus important quand tu es un jungler. Et en plus, tu clean très très vite ta jungle. Du coup, en termes de présence dans la méta des Karim, en solo queue, il est extrêmement présent. Dès qu'on se met sur du Master Plus, on a un taux de ban monstrueux, un gros taux de pique, donc 15% de pique, 38% de ban en solo queue Master Plus, 51% de win -ride. On peut voir également qu'il a un très très bon KDA, un 7, 5, 8, c'est quand même des scores très corrects. Si on prend un jungler un peu plus euh, mitigé, un petit peu plus Mario, si on veut, comme Xingzao, Xin est sur du 6-6-8, on peut voir qu'Ekarim est un petit peu plus haut. Donc Ekarim, ça s'explique parce qu'il meurt un petit peu moins, parce qu'il a pas mal de mobilité, il peut prendre aussi des fights qui arrange plus que Xin, qui a plus tendance à aller dedans et espérer que ça se passe bien. Donc il est très présent, on peut voir que même sur des ligues un petit peu plus basses, si on se met par exemple, sur du gold, ça reste quand même un taux de ban de 18%, un taux de popularité de 11%, donc il reste très présent en solo culo. Il est fort à n'importe quel niveau et comme on a pu le voir avant, à bas niveau vu qu'il n'est pas très mécanique Même s'il y a plein de petits tips, ça reste un très très bon jungler à prendre et qui peut clairement faire la différence En termes de compétitif, donc sur la scène e-sport de League of Legends Si on se met sur les ligues majeures, donc tout ce qui va être LCS, LEC, euh, LCK, LPL, donc les, vraiment les, les grosses grosses ligues Sur la version 12.4 du jeu, c'est de loin le jungler le plus présent donc présent, c'est euh, les pics plus les ban, donc c'est en, en pourcentage quoi. Donc quand, quand il n'est pas à ban, en général, il est pique, hein, c'est une valeur sur 88% de présence, on peut le voir c'est quand même 14% de plus que Lysine et 17% de plus que Xine, on est sur un win rate qui est quand même positif de 54% malgré le fait qu'il soit extrêmement présent, et il a également un KDA qui est monstrueux 4,4, quand on compare aux autres, c'est beaucoup plus. Lysine 2,8, Xine 2,8. Vigo 4, Volibia 3.1, Javan 2.6 On peut voir, alors qu'il est très très choisi Il a quand même un KDA de grosse bruises. Alors évidemment le KDA ne veut pas tout dire mais ça montre quand même qu'il arrive à générer facilement des kills ou des assists pour son équipe sans pour autant mourir trop. c'est déjà une. C'est quand même plutôt pas mal. On peut voir également que c'est un jungler qui va creep beaucoup, ou du moins plus que ses contreparties. Il est à 5,9, les autres comme Lee Sin 5.4, 5.3, 5.6, 5.0. C'est un jungler qui a besoin de farm et qui va farm facilement. Notamment parce que déjà il a deux AOE de base dans son kit, qui a quand même beaucoup de commandes de la jungle. Où il y a plusieurs monstres, et qu'en plus, avec le smite, dès que tu fais des dégâts de zone, tu appliques un dot sur tout le monde, donc forcément, avoir une AOE que tu peux spammer, fais en sorte que tu as ton dot en permanence, donc ça va clean très vite la jungle. En plus de ça, et Karim, il a un bump sur sa charge, ce qui veut dire qu'il peut péter même sans le smite, le bouclier du Kerapater donc tu peux le péter, faire un smite, tu watch out le truc, enfin, il y a plein d'options possibles, outre le fait que tu vas vite, et que du coup, tu peux également aller te faire les camps des adversaires, donc il y a plusieurs options, et dans tous les cas, Ekarim est un personnage qui a besoin de ressources, et si tu ne chopes pas de creep, tu ne serviras pas à grand chose, mais ça on va y revenir dessus en analysant un petit peu les gameplays. On va passer à la partie item et ruines d'Ekarim, donc à savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais essayer d'être le plus rapide et le plus succinct possible, mais sache que c'est vraiment super important d'adapter tes builds en fonction de la situation, notamment sur Ekarim, qui a plein de façons différentes de jouer et qui doit vraiment s'adapter, sinon c'est un personnage qui peut s'essouffler très vite si tu ne joues pas correctement. Donc il y a deux façons principales de jouer en termes de build et de runes. la première c'est de prendre phase rush et de partir en mode tank avec l'item Shem Tank, donc cet item là coûte seulement 2800, c'est un très très bon premier item, ça te fait une espèce de ghost, et rapidement de prendre une larme de la déesse pour stacker une Muramana. Ce build-là, c'est le build tanky par excellence, donc tu vas faire un cœur gelé, tu vas faire une Force of Nature, tu vas faire une Death Dance, tu vas être très tanky parce que le tank est un objet tank, et c'est vraiment important de prendre une Muramana dedans, ou au minimum une Death Dance, parce que sinon, Ekarim s'essouffle trop, il n'a pas assez de dégâts de base dans son toolkit, ni assez de contrôle pour être joué uniquement en objet tank, donc, tu as besoin de mettre. Euh, c'est un mage à donc tu as besoin de mettre des dégâts, d'être impactant quand tu rentres dedans. Donc, prendre une Mura Mana, c'est vraiment un must-have, et c'est rare les cas où ne pas en prendre du tout c'est le plus intéressant, c'est possible, mais en général, tu vas vouloir avoir un item dps minimum dans ton build, et c'est de loin le meilleur item, parce que tu peux le proc énormément. Donc ça, tu vas le prendre avec des runes, avec phase rush, mais ça, je vais y revenir juste après sur les runes. Et sinon, il y a la deuxième optique, qui se joue beaucoup plus briseur, beaucoup plus dégâts, donc tu vas jouer Conqueror en mode briseur, donc cette fois-ci, tu vas partir sur Divine Senderer. Tu as quasiment pas de cooldown sur ton A, donc tu peux le proc en permanence, donc évidemment, c'est assez fort, et quand tu prends ce build-là, du coup, souvent, tu vas prendre une des en Deuxième qui est un très très bon item, te rajoute des dégâts, etc. Et si en face ce sont des dégâts magiques, tu as le choix entre la Force of Nature et la MoF of Malmortus. Souvent tu as préféré Malmortus si c'est vraiment du burst et que tu as envie d'être plus impactant et que tu es bien dans ta partie. Mais en règle générale, Force of Nature c'est le meilleur item tank que tu puisses avoir en termes de Magic Resist au niveau des Karim. Cœur gelé et un bon choix également s'il y a de l'attaque speed. C'est un peu moins fort que sur madame une Mais pour seulement 2500, c'est un des items les plus cost efficient en termes d'armure du jeu. Donc ne pas hésiter à le prendre. Sinon, le classique, donc Death Dance, Death Flight, sont les très bons items. Donc ça, ce sont les items types que tu veux prendre si tu joues Conqueror. Et ça, ce sont les items types que tu veux prendre si tu joues Tank. Donc Tank égale Phase Rush, Breezer égale Conqueror. Dans les grandes lignes, je vais te montrer rapidement les runes. C'est parti. Donc, au niveau des runes, quand tu veux le jouer, du coup, tank, mais ça marche également si tu veux le jouer bruiser, mais c'est quand même plutôt ce que tu prends en général quand t'es tank, parce que conquérant, c'est vraiment très pratique quand t'es bruiser. Donc, tu vas prendre phase rush. Donc, phase rush, ce qui te permet d'avoir un boost de mouvement speed dès que tu vas enchaîner tes compétences. Donc, en gros, tu engages et t'as plein de vitesse. Donc, soit ça augmente tes dégâts avec ton passif et ça te permet de gap close toujours s'ils font un flash ou autre. Soit, ça te permet de désengage. C'est également très fort, et Karim n'est pas juste là pour engager et mourir, il est également capable de désengager, donc de mettre de la pression et se barrer. Enfin, Rush te permet ça. Ensuite on a Nimbus Cloak pour le boost de mouvement speed, on a Célérité pour le boost de mouvement speed et Water Walking également pour le boost de mouvement speed, donc ça c'est du très très commun, ce que tu peux le voir la plupart du temps, et en précision, Triomphe qui te permet de récupérer de la vie sur les takedowns, ça te permet de dive, teamfight, etc. Et le deuxième meilleur choix en général c'est Télacité, parce que ça te permet de ne pas prendre de mercure et d'aller chercher sur des bottes de lucidité qui sont moins chères et qui t'augmentent énormément tes dégâts, plus ta mobilité, vu que ton E tu peux le faire beaucoup plus souvent donc c'est, voilà, c'est très très fort, quoi qu'il arrive, t'es la cité. Souvent, tu vas prendre l'attaque speed pour avoir un premier clean de jungle un tout petit peu plus rapide. Tu prends Adaptable Force, tu prends des runes d'armure. Et ça, c'est la version la plus classique. Et euh, honnêtement, tu peux la jouer, que ce soit en mode Divine Senderer, donc avec le pourfendreur divin, soit en mode tanky. Mais généralement, c'est une valeur sûre. Ça, c'est la grosse valeur sûre. Et sinon, du coup, l'autre variante que tu peux avoir... C'est cette fois-ci en partant du coup avec Conqueror, donc là c'est plus t'as envie de gagner tes match-up 1v1, t'as envie d'avoir du sustain, t'as envie d'avoir plus de pression, donc tu prends Conqueror, tu prends toujours Triomphe à la critique ou ténacité. Généralement, ténacité, s'il y a des crocs de contrôle que tu peux réduire, slow, stun et compagnie. Sinon, s'il n'y en a pas, c'est à la crité Donc c'est déjà un peu plus correct que sur le mat full tank. Et sinon, la plupart du temps, c'est coup de grâce. Donc coup de grâce, c'est également très très fort. Pourquoi Parce que en général, tu ne fais pas tes dégâts quand tu as plus de vie avec Karim. Souvent, c'est toi qui engage, Donc tu es full de vie quand tu engages. Donc tu ne bénéficies pas de last hunt donne est très peu intéressant parce que c'est pas du tout ton but. Donc en général, coup de grâce et exécute un ennemi, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu es plus bursty avec Karim. Donc coup de grâce, c'est pas mal. Et en deuxième, du coup, en général, ce que tu vas prendre, c'est Célérité, Nimbus Cloak pour la mouvement speed et célérité également pour la mouvement speed. Avec de l'attaque speed, adaptative force et de l'armure. Donc ça, c'est si tu as envie de faire plus de dégâts et tu considères également que tu n'as pas besoin de la mobilité du phase rush en fonction de la compo ennemie. Ça, c'est vraiment important de les adapter. À savoir que tu as également d'autres alternatives. Il y en a certains qui jouent avec... Eyeball Collection et avec euh, Genius Hunter donc ça également ce sont des adaptations que tu peux prendre je la vois très rarement et ça me semble honnêtement pas la plus optimisée par contre prendre du vert en deuxième c'est vraiment pas déconnant parce que dedans tu peux prendre Conditioning et Overgrowth entre autres mais l'avantage c'est que par exemple Overgrowth, vu que tu es un champion qui farme, tu vas tuer énormément de monstres tu vas rapidement stacker ton Overgrowth et ça du coup ça te rend très très tanky que ce soit avec le build full tank avec le shem tank, ou que ce, soit, que ce soit un build avec le shem tank, ou avec le pourfendeur divin ou la triforce, tu vas être très très fort. Ah oui, quand je te parle de pourfendeur divin, tu peux également jouer triforce, ça va dépendre des situations, mais on voit beaucoup plus pourfendeur divin, notamment pour le sustain ajouté de l'item. Ah ok, on va rentrer dans le gameplay, donc déjà, on va découper la vidéo en early, mid et late game, au niveau de l'early game, ce qui est important que tu saches, donc là je vais te montrer euh, rapidement un clear où le joueur il part du rouge et il se fait aider énormément par euh, son top laner, qui est un Graves qui va mettre 5 coups, là tu vas le voir, il finit sa route, il a encore le smite et il termine à 3-15 en arrivant devant le carpe, ce, ce qui est un full clear idéal, c'est-à-dire qu'à... 3-18 environ, il a fait 7 camps de jungle, ce qui est énorme. Donc ça, c'est l'idéal pour un Ekarim. Donc je vais te le lancer et je vais t'expliquer un petit peu. pendant Donc Ekarim, c'est un personnage qui a besoin d'énormément de ressources, de beaucoup de farm. Pour réussir son early donc dans l'idéal tu as envie de faire un full clear de jungle si tu fais un full clear de jungle il est très important d'avoir un cover à cet endroit là il faut que tu saches que tu puisses faire toute ta jungle sinon tu vas être dans la merde et tu vas monter euh, par exemple tu n'auras pas ton E etc tu n'auras pas de ressources ça va être galère donc Ekarim est sensible aux invades donc voilà il faut le savoir et c'est un personnage qui aime beaucoup AFK euh, farm euh, au début donc faire un full clear il aime beaucoup ça Ekarim ce qui ne veut pas dire, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Potentiellement, le meilleur play, ça va être de monter ton E niveau 2 et aider ta mid lane ou ta, ta top lane. Voilà, si l'option se présente, si euh, tu peux faire un kill, il est plus intéressant d'aller gang direct. Dans la plupart des cas, ce que tu as envie, c'est de, de juste faire ton full clear, mais euh, voilà, il faut quand même le savoir. C'est pas pour autant, ça, ça ne justifie pas de ne pas aider tes liners en difficulté Parce que ton perso te permet quand même de le faire D'ailleurs tu as pu le voir dans la première minute de la vidéo Je t'ai montré un passage où les Karim ils tuent son raid niveau 2 Il prend le E, il va la botlane, il les tue donc, euh, donc voilà Autre truc à savoir au niveau des Karim Pour clear plus rapidement ta jungle, il faut monter le A niveau 2 au niveau 3 En gros tu fais A, Z, A au niveau des sorts à monter Ce qui te permet d'aller beaucoup plus vite au niveau de ton clear de jungle le reste, c'est des astuces typiques de jungler, donc ça, je te ferai une vidéo dédiée, mais euh, bah, les monstres, tu les attires dans la direction où tu veux aller pour gagner en temps. Là, il fait également un truc, c'est qu'avec ton Z ou avec ton smite, tu peux pull facilement le gromp. Donc ça, c'est quelque chose à faire, tu appliques le raid sur les deux buffs, histoire d'aller le plus vite possible. Donc tu continues de regarder tout le temps en permanence quest ce qui se passe sur les lanes autour de toi, savoir est-ce que tu dois lâcher l'affaire, est-ce que tu dois aller les aider et sinon, bah évidemment, tu fais ton clear jungle le plus simple possible. Donc ça, c'est vraiment l'early des Karim. et Karim, ce pas un perso qui aime trop invade. C'est un perso qui aime bien être tranquille, faire ses, faire ses ressources et être bien. Et il va accueillir en général plus vite que les adversaires. Et là, tu peux le voir, du coup, on est à 3,23. Et du coup, tu as déjà 28 CS. Ce qui est énorme. Même si tu compares à ces laners, 15, 10, 13. Même le en a le plus, c'est 18. Toi, tu es déjà à 28 creeps. Donc à 3.24, tu peux déjà avoir tout clean. Alors certes, il a commencé rouge, il a eu l'aide de son top laner, etc. Mais euh, c'est un personnage qui n'a pas du tout besoin de leash. Donc tu peux très bien faire ça sans leash, tu auras juste quelques secondes en moins. Mais c'est pas dramatique, tu y arriveras quand même. Donc ça c'est pour Ikarim. Euh, savoir également évidemment que la charge te permet de faire sauter le bouclier du carapateur. Et donc tout le temps regarder qu'est-ce que tu peux faire. Là par exemple, il a fait ses 7 camps, il est bien en vie, etc. Donc lui, ce qu'il a envie de faire ici, c'est aider mid ou bot. Bon bah la bot en l'occurrence, si tu te mets sur sa vue, il sait pas qu'ils sont restés, il pense qu'ils sont partis. Tac. Lui, pour lui, la bot lane là, elle est à back, donc il a rien à faire bot. Euh, mid, Bah son mid laner, il est en train de revenir, les, les creeps sont en train de crash ici. Donc pour lui, il a rien à faire. Bah, en face, il y a très peu de camps qui doivent être up, donc je vais aller faire le carapater ici. Ça, c'est une de ses options, sinon il a l'option de back. A savoir que en early, les items que t'as en feedback sur Ikarim, en mode Shem Tank avec Phase Rush, t'as envie d'aller chercher très rapidement une larme de la déesse, il faut vraiment que ce soit dans ton premier bac, les bottes en 1 bottes en rang 2 sont un excellent premier bac sur le Karim, et si tu comptes le partir sur un Divine Sunderer, donc un Pourfinder Divin ou une Trinité, il faut partir rapidement sur une Brillance, qui sont tes gros Power Spike, et l'arme de la déesse, bah, t'en as besoin pour la stacker. Donc ça, ce sont les premiers items qui sont importants à bac, pas hésiter à passer sur un Sweeper si t'en as besoin, et à prendre une Pink pour aller commencer à poser de la vision au niveau de la map. Donc ça c'est ton early sur Karim tu maintiens un regard en permanence sur ce qui se passe autour de toi Si tu vois que tu n'as rien à faire, tu mets le A au niveau, tu montes une deuxième fois le A au niveau 3 Et tu clears le plus vite possible ta jungle Et niveau 4, après tu cherches à avoir des opportunités Bon du coup pour montrer le type de decision making, je te montre un autre clip qui cette fois-ci est basé sur Chaos Chaos il a décidé de faire un full clear en partant du bleu mais en le faisant sans aucun leash En gros... Euh, L'équipe adverse n'a pas posé de ward, donc ils n'ont aucune information de savoir s'il a commencé raid ou s'il a commencé top parce qu'il n'a pas demandé d'aide à ses laners, donc ses laners ont pu aller directement sur leur lane. Donc en face, ils n'ont pas l'information de, de ce qu'il vient de faire. Il a fait son full clear en partant du bleu, là on est à 3-10 et euh, il devrait terminer vers 3-15, 3-16 euh, vu qu'il a fait un pierre de jungle en solo en ayant utilisé son smite. Donc là, hop, il termine, direct sa prise de décision. Ici. C'est, bon j'ai encore pas mal de vie, je vais pas back directement juste après avoir fait ça, là je peux encore faire des choses Là il peut voir, donc si on se met juste sur sa vision à lui, hop là Que Akali elle est en train d'aller prendre les creep mid Il a son Harry qui est en train de rotate, qui est en train de clear une ward qui, qui a été posée en face Donc il y a quand même de grandes chances qu'une fois que euh, celle-ci elle est clear il soit tranquille, il y a un carapateur à faire, il sait qu'il est disponible, et on peut voir également que sa botlane, elle push, il peut potentiellement voir pour faire un dive, d'autant plus que Harry, elle est là, et que la botlane, ils ont clairement envie d'aller dive quand même, même s'il n'y a, euh, a pas de canon, ça reste quand même un, un dive très prenable à faire. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va ignorer le carapateur, parce qu'au final, il voit qu'il y a une nu, -nu. Donc euh, ok, il y a Nunu, donc il va essayer de follow dessus, il réagit un peu tard, son arrive a bien chunk le Nunu, mais là ils savent en gros qu'il n'y a plus de jungler en face, ici ils sont sous tour, il y a une prochaine vague de creep qui est en train d'arriver, que Ez et Karma sont en train de hard push, et il y a son millénaire qui est là. Donc il décide d'aller, en attendant que la vague arrive, faire le euh, gromp, comme ça il vole des ressources à Nunu, et derrière il va l'aider euh, sur le dive. Donc soit il aurait pu y aller directement, soit je sais pas trop. La Kali, elle est en face, mais ils savent qu'ils sont en situation d'avantage numérique. Là, ils sont en 4 contre 2, même si a la tour. La Kate et tout, ils sont beaucoup trop exposés. Donc, il les démontent. Et là, c'est excellent parce que bah ils perdent tous les creeps, quoi. Là, la vague de creep là, ils la perdent. Ils vont reperdre la vague de creep en bas. En gros, les dives sur League of Legends, c'est ce que tu peux faire de plus puissant. Mais ça, on, on refait des vidéos un peu plus explicatives. Mais euh, si tu arrives à taver quelqu'un, ça veut dire qu'en plus, il va perdre toute la vague de creep qui arrive dessus. Donc, euh, bah, ils, sont, ils sont dans le fond. Donc là, il prend un avantage monstrueux. Il a déjà un groupe, il a tué les adversaires en face. Alors, évidemment, il a eu la chance d'être dans la bonne équipe. Mais du coup, son decision making et son pacing, et le fait qu'en face, il ne savait pas qu'il arrivait à ce moment-là, il a pu à utiliser son avantage numérique. Alors là, clairement, il y a une forme de mid-diff, hein, parce que Harry. Elle l'empêche complètement euh, à elle seule Nundu de venir et elle le force à back. Elle lui permet de choper le gromp, permet, il permet de choper les kills en face. Et en face, ils, bah, ils, ont... <rire> ils sont trop exposés, ils n'avaient pas de raison d'être aussi exposés. Ils se reprennent un bisou. Bon. Mais toujours est-il que du coup, son decision-making a été de, de regarder ce qui se passait autour de lui et de prendre les décisions qui lui semblaient les plus intéressantes une fois qu'il a fini son clear. On va revenir un petit peu plus loin sur la partie pour voir le type de decision-making. Et ça aussi, c'est super important. Donc là, il vient de revenir... Sur la partie, donc il vient, de, il vient de faire son bac, il a acheté ses objets, donc il a décidé de prendre des bottes en deux, comme dit, c'est un excellent bac et l'arme de la DS, donc ça c'est excellent. Si vous prenez des bottes en deux l'arme de la DS, c'est vraiment parmi les meilleurs bacs qu'on peut avoir, mais ça on l'a déjà vu un petit peu plus tôt. Il décide de partir directement sur le Gromp, le fait de prendre le Gromp, ça lui permet ensuite de pouvoir faire un passing bot side. Il sait que son mid laner est un peu plus costaud, il peut décaler plus facilement, il a un avantage. Parce qu'elle a 0, 0 3 et en face elle a 0 1 0. Et il sait que la bot lane est assez weak. Donc au final, Renekton c'est pas un perso qui va scale énormément. C'est pas très grave s'il l'ignore. Il préfère faire un pacing où il va se retrouver vers le bot de la jungle. Donc tu vas clean au plus loin. Donc tu commences par le groupe Ce qui lui ensuite permet de pouvoir, aller, euh, de pouvoir aller se faire la bot side. Ça, c'est aussi est sous-estimé, on se rend pas compte. Mais en jungle, vu que tu suis un chemin. Là, là où tu commences, ça va impacter là où tu vas terminer Et donc c'est ça qui va te permettre d'avoir des opportunités Donc c'est très important de ne pas prendre n'importe quel camp Mais de réfléchir à quel chemin tu as envie de faire Pour savoir où tu veux te retrouver Donc là, il décide de faire son clean Il peut voir que il y a Nunu en bas Alors on va se remettre juste sur sa vue à lui Tac, tac, donc sur sa vue à lui Là il voit qu'il y a Nunu, Kathleen, Lux, sa botline est là Donc honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire Il a juste informé son équipe il voit, ok bon les mecs euh, vous faites attaquer, il regarde est ce qu'il y a besoin ou pas, mais ça risque de pas pas communiquer en face, donc il continue à clear sa jungle. Là on va pouvoir voir, idée à... Je vais remettre la vie de tout le monde. idée à 46 creep, Nunu est à 39 creep, donc déjà il lui met un bon avantage. Donc ça va finir, tac, 48 creep. Là, il voit que botlane, ça se tape un peu, mais il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'il peut identifier ici, c'est que Nunu il est en train d'être mid. il voit que ça se fight, il voit que Harry a utilisé son R, et donc là, à partir du moment où Harry a utilisé son R et Nunu est niveau 5, Akali est niveau 5, eux, ils sont niveau 6, il y a un timing à abuser. Donc là, Harry, elle l'a spamping, donc elle lui a indiqué que bah, ce serait bien qu'il vienne l'aider, et donc là, ils savent qu'ils ont un truc à faire, Harry, elle joue très très bien, elle va un V2, elle va jusqu'au bout, elle met la pression, et elle sait très bien qu'elle peut euh, avoir l'aide de son jungler, et surtout qu'elle a un niveau de plus, donc c'est à elle de faire les plays. Donc, il va mid lane, il les écrase. Et ça, c'est plein de, de petits défis de making qui sont propres un peu à chaque jungler. Mais vu que tu as la mobilité avec Ekarim, encore une fois, tu peux faire ce genre de play. Bon, là, Akali en face, elle troll pour essayer de finir l'Ekarim. En plus, là, du coup, il récupère triomphe, Donc, il a encore beaucoup de vie. Donc, il peut encore faire pas mal de choses. Concernant les objectifs neutres, donc tout ce qui est Dragon, Herald, Baron, j'ai cherché un lien en me disant, ok, non, mais les joueurs qui ont le plus de victoires avec Ekarim, qui sont les meilleurs sur Ekarim... Ils doivent être un petit peu plus haut sur les stats, et ils doivent euh, réussir à tuer euh, plein de dragons, plein de, euh, plein de monstres neutres. Bah en réalité, pas du tout. <rire> j'ai checké 20 profils de mecs qui sont challenger ou master avec des gros win rates au niveau des Karim, et euh, j'ai vu aucun lien réel entre ces profils-là. C'est-à-dire que si par exemple je te montre euh, par exemple, sur Porofessor, où quand tu rentres les profils des personnes, tu peux voir des informations, et bah si on check au niveau de Professeur, je m'étais dit, bon bah on va sûrement voir, effectivement, les mecs un petit peu au-dessus en termes de dragons tués, etc. Parce qu'en général, les Ekarim en Master, ils sont sur une moyenne de deux dragons tués par partie. Ce qui n'est pas, euh, pas énorme. Et euh, les Riksera, je me dis, bon, ils vont peut-être en avoir un peu plus, etc. Il s'avère que la plupart des joueurs d'Ekarim, euh, à contrario de, de ce profil où, j voilà, où lui, il a des, des plutôt bonnes stats, donc euh, qui est... Euh, un challenger à 1000 LP euh, wxm sur les serveurs océaniques. En général, les Ekrim ont même tendance à être un petit peu en dessous de la moyenne, et ont, ont, en général, euh, 44-48% de Rift est à Donc si on va prendre, par exemple, je vais te prendre un autre, un autre, une autre personne. Par exemple, Monster Toys, 1233 LP sur les serveurs coréens. Donc, euh, très très gros profil, quoi, avec euh, 67% de winrate sur son Ekrim, donc euh, tu dirais, solide quoi. Solide, et bien bah, quand tu cliques sur les objectifs, Rift Herald tué 56%, il est pas, bon, il est un peu au-dessus au par rapport à son adversaire, mais qu'un tel win rate, on pourrait s'attendre à plus, et nombre de drakes 2. Donc ça au final ça va beaucoup dépendre purement du playstyle des joueurs, et Karim c'est un personnage qui se débrouille dans les premiers niveaux, puisqu'il a de la mobilité, etc. Mais c'est pas, euh, pas un énorme tueur de dragons, c'est pas un énorme tueur d'Herald, il les tue, évidemment ça va plus vite si t'as un build DPS avec le portfonder divin, etc mais en général ils vont plutôt appuyer leur domination en punissant leurs adversaires et en du coup en aidant leur lane que en étant réellement omniprésents sur les objectifs ok on arrive sur la partie mid late game donc là je vais te montrer pas mal de team de prise de position de prise de décision que les joueurs ont et tu vas voir également un peu comment jouer et en team fight parce que de base, c'est pas forcément si évident que ça. Euh, on va voir, il y a beaucoup de cet aspect de désengage, d'utilisation du phase rush, etc. Donc là, par exemple, on est à 13 minutes de jeu. On est sur un timing où Ekarim est fort. Parce qu'Ekarim, on peut le voir là, il est niveau 9. Il est pas trop mal. Hein. En face, euh, le jungler en face est 8. Leur mid laner est niveau 10. Euh, donc voilà, il est pas trop mal. Et surtout, en fait, il a son shem tank. C'est bot de lucidité, c'est l'arme de la DS. Donc, à partir du moment où t'obtiens, as tes bottes en deux et t'as ton sham tank, t'as quand même un très très bon power spike. Parce que cet item est très fort quand tu viens de l'obtenir, tu mets des bons dégâts. Donc, on va voir un peu comment il joue le team fight. En face, l'équipe en face, elle est en train de push avec le Herald. Donc là, il y a toute l'équipe, euh, push Herald, etc. Il n'hésite pas. Parce que, il y a sa Tristana là, il y a sa Lulu là, qui peut le boost, qui peut lui mettre le R. Et surtout, il casse avec sur le flank, A commencé à mettre un coup de pression. Donc, ce coup de pression, il, il fonce dans le tas, 1v4. Clairement. Il les tape un peu. Et il se rebarre. Et là, il retempo. Donc, il a mis un chunk sur les joueurs en face. Il a créé une pseudo-temporalité sur l'équipe. Là, il punit la Leona Léona, qui est en dehors de position. Il récupère son E. Il y retourne. Et là, boum. Là, il met des gros dégâts. Là, il voit qu'il y a Katarina. Et avec Ekarim, c'est beaucoup ça. C'est, tu vas faire une engage idéalement au meilleur moment que ton équipe peut follow, ce qui n'était pas vraiment le cas sur ce clip-là, mais c'est pas grave. Et ce qui est important ici, c'est qu'il n'a pas overcommit en restant à fond dedans. Il a reculé et il y retourné après. Et du coup, en fait, là, par exemple, bah, ils peuvent en débloquer sur un Drake et compagnie. Ils ont eu un avantage en kill, c'est extrêmement bon. On va se mettre sur un autre teamfight. Et Karim, ça va très très vite comme n'importe quel personnage qui va très très vite, tu peux avoir tendance à être trop loin de tes équipiers et te faire mourir en 1v3 sans aucune raison, sans pour autant que tes alliés puissent t'aider. Donc en gros, c'est super important de ne pas regarder que tout droit devant soi, mais tout le temps regarder en permanence. Est-ce que mes potes me suivent ou non C'est limite la plus grosse difficulté en teamfight du personnage, c'est d'avoir conscience en permanence de là où sont tes potes, surtout quand toi, tu n'es pas du tout au même endroit que sur la caméra. Donc là, par exemple, il va y avoir un fight qui est initié top par leur Vegar, euh, Végard qui est ultra bon. Ce qu'il va faire, c'est qu'il arrive, là, il y a son équipe qui est derrière, mais évidemment, eux, ils ont des petites jambes, hein, ils n'ont pas euh, 4, 4, 4 papates quoi. Donc là, il, il voit, il fait un R sur Syndra, il la ramène, c'est excellent, là c'est cadeau. Donc là, c'est très bien. Ce qu'il fait, c'est que il sait qu'elle est morte, il va pas chercher le kill pour lui, donc il continue à mettre la pression. Le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, si on se met sur sa vision à lui, voilà, bon il voit pas qu'à S dans le brouillard de guerre. Donc il se dit, je vais choper Lysine. Là, il voit qu'à S, son équipe, elle est évidemment en train d'aller finir. La Isandra connaît les joueurs, honnêtement, euh, voilà, on est un peu tous pareil S'il y a quelqu'un qui a plus trop de vie, qui est une cible facile et que tu peux choper le kill, euh, je vais dire, bon bah voilà, tu vas le faire. Donc là, il reste tous pour essayer de le finir. Et lui, il est parti là-bas! <rire> et lui, il est parti se friter là-bas! Mais ça fait quoi? Ça veut dire qu'il s'est pris le kick de lysine il prend un 1v2, bah il les tape un peu, mais ça ne à rien quoi. Et il donne son shutdown gratuit. Parce qu'il a pas fait gaffe où était le reste de son équipe et qu'il a couru trop vite tout droit. Et on va voir un autre exemple de teamfight avec une des farces des Karim. Donc, ici, on peut voir il est dans l'équipe rouge. Donc, euh, c'est Punky d'ici là, il est dans ce buisson. Son équipe se rapproche doucement autour de lui. Et on peut à peu près dire la même chose de l'équipe en face avec Lulu qui est bot, Graves qui est là, Sylas qui est dans ce buisson, Sivir et Nautilus sont là. Et là on va voir une des forces des Karim C'est qu'il est capable d'engage Mais il est également capable de fait check Dans la mesure où ses potes sont pas très loin pour pas mourir gratos Parce que tu le build assez tanky Ou du moins quand tu prends le turbo Sham Tank Tu peux te permettre d'aller prendre la vision Que ce soit avec un super ou autre Et, euh, et donc aider à, ton équipe à avancer sur le terrain Vu que tu es un des responsables de ça Que au pire si ça se passe ultra mal Tu peux faire ton R pour te barrer Mais s'il y a une opportunité tu peux également faire ton R pour engage donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, je vais me mettre sur sa vision à lui. Parce que là, on voit il y en a deux qui sont là-dedans, etc. Mais, euh, ils n'avaient pas de ward. Donc, sur sa vision à lui, il a ses trois potes qui sont là. Il a euh, l'issue qui est là. Et ils ont envie d'aller avancer euh, vers le Drake, quoi. Qui, qui va arriver, donc. Il a, il spam ping Drake de son, à son équipe et il a envie d'y aller. Donc là, il voit que son équipe est pas loin. Direct Il voit les adversaires, donc il engage. Il fait R dedans. Et là, grâce à son R, il a ramené les deux joueurs en face, ils l'ont tué et il reste déjà plus que deux, que deux adversaires. Donc là, en fait, il a fait un R réactif où il a vu les joueurs, il leur a R dedans pour les ramener vers ses potes, ce qui leur a permis derrière de sécuriser le drag de prendre deux kills des compagnies. Et ça, c'est parce qu'il s'est permis lui-même d'avancer, d'avancer parce que il est tanky et il a des capacités d'escape, donc c'est également un personnage qui est ultra pratique pour être en front lane de ton équipe pour aller prendre de la vision ou autre. Faut pas hésiter à en abuser. Donc si on se remet rapidement sur le team fight on va le revoir une deuxième fois. Tac tac. Donc là Karim, si on se met de sa pointe de... De sa point of view, là il attend son équipe. Son équipe est autour. Lissandra est là, etc. Il se permet d'y aller. Il erre pour amener les deux joueurs en face. Et là il est derrière, il a même pas spécialement tanké, c'est juste que le temps du fire il les a déboîtés. Et là il reste déjà plus euh, grand monde en face et donc là ils sont bien quoi. Un exemple un petit peu plus loin dans la partie. Donc cette fois-ci, ils vont choper leur buff, leur en hacheur Donc ils ont le barre en nageur sur eux. De sa vision à lui, il y a trois joueurs qui sont là. Lui, quasiment toute son équipe est là. Il voit que son équipe a faim. Ils ont un bon timing à prendre. Donc ils vont aller chez... et essayer de chercher un fight ici. Donc il se rapproche. Ils prennent la vision tranquillement. Nanana. Il voit que son set, il a vraiment envie de faire un play ici. On voit Sivir. Donc ça va flash, ça va la choper. Lui, il va directement mettre un R pour rapprocher les deux personnes en mettant un fire dans l'autre sens. Et ça, c'est juste parce que bah, le personnage est suffisamment rapide et a tellement de contrôle que tu peux profiter et abuser du fait qu'il y a des personnes en face qui ne soient pas là. Il n'hésite pas à utiliser son sweeper également pour check la vision ici, pour pouvoir clean les wards, mais également ne pas se faire surprendre et ne pas se prendre un one-shot, parce que là, on peut le voir, il est à mi-HP, il a une muramana. mana, en face, il reste Graves et Silas. Graves et Silas, il le chope, il lui met un burst, il est mort. Donc il n'hésite pas à utiliser son super pour prendre la vision et euh, checker autour de lui et pas se prendre un vieux burst. Quoi. Bon cette fois-ci on est avec Monster Toys qui est du coup un top, euh, top challenger en Corée. On peut voir il y a des joueurs de chez HLE etc. qui sont en face. Genre le jungler en face est un joueur de HLE. Lui, là, il est au niveau de sa base, et ce qu'on va voir surtout, c'est à quel point la mobilité du personnage le rend, le rend fort et permet d'en abuser. Donc, à ce timing de jeu, il a Deadman's Plate, il a Turbo Shem Tank, il est en 5-2-3 avec des potes de lucidité. En face, le Jace est assez loin avec l'Herald, il vient de prendre la tour, si je ne m'abuse. Son Ashkan est là en furtif, en attendant la vision. En face, ils ont le Blanc bien dans le coin, et lui, son équipe est assez loin. Il a la Lissandra qui push bot, il a Blitz et euh, Jean qui sont mid-lane. On va voir un petit peu comment il joue ce fight. Donc, déjà, dans un premier temps, il va aider son HK. Donc, il charge comme un taré. Il utilise sa mobilité. Il tombe le Jace. A partir de là, il y a là le blanc. Il voit que son équipe retombe dessus. Donc, il y a Blizzcrank, etc. Donc, pour lui, c'est un timing où ils peuvent prendre euh, leur avantage. Donc, il claque directement son gosse. Il met la pression juste avec ses coups de basse, son R, etc. Le Volibir survit, sauf que lui, bah, il jouait Karim, donc quoi qu'il arrive, il y a de très grandes chances qu'il arrive à choper euh, Volibir. Le A de Volibir va pas aussi vite que la charge, là, Alessandra elle arrive, elle le rechope, et boum, il est mort. Et là, il est passé de euh, 5-2-3 à 7-2-5 directement, juste sur une phase de jeu, et en euh, 30 secondes, il est à l'autre bout de la map déjà, en train de, de clier de la jungle en face. quoi. C'est-à-dire la mobilité euh, du personnage, à quel point ça permet... Dans donc on va se mettre sur un autre team qui, euh, qui va être le dernier teamfight qu'on va analyser, qui est un exemple typique de comment jouer à Karim, là je trouve qu'il le joue vraiment vraiment bien, Monster Toys, donc on est sur notre ami Monster Toys, il est ici dans le camp rouge, donc avec son écarim. on voit Salisandra est à la base, ils ont Blisscrank, Jean qui sont à cet endroit là, l'équipe en face est en train d'entamer le nâcheur. on voit Volibir, Aphelios, Jace, Thalia, le blanc qui sont là. Donc là, il se dirige au niveau de son équipe. Hein, il se dirige au niveau du baron, évidemment. Là, la Thalia en face, elle overextend, elle est, elle est out of position. Hein, ils sont en 3v1 sur ce mini-fight ici. On peut voir que Salisandra a le TP à cet endroit-là. Donc, son premier réflexe, c'est d'aller punir la talia qui est très très fragile, et aller la tuer. Donc là, il prend directement la 6 dessus. Ensuite, il claque son Ghost. Il voit que c'est galère. Il prend des dégâts. Il recule pour ensuite mieux réengager il fait son air, il en tue deux là-dessus avec sa charge. Il sait très bien qu'il peut abuser le blanc. Alors là, il tente de juke la, la chaîne, mais il n'y arrive pas. C'est pas très grave. Il met un petit peu de pression à le blanc. Il sait très bien que sinon, elle va revenir là. Il revient là. Boum. Et là, il fait un triple kill sur cette action. Il accline absolument toute l'équipe en face. Il a mis un air magnifique. Et il a combien de points de vie Il est encore à 80% d'HP. Alors évidemment, il y a les triomphes, etc. etc. mais on peut voir qu'il n'a pas hésité à go in, go out, go in. Alors, on, va, on va revenir de suite. Parce que ce était est vraiment bien, c'est un vraiment bon exemple de comment jouer Karim euh, de façon euh, optimale. Donc là, on voit une Talia, on punit la Talia. On voit qu'on a un avantage pour notre équipe. On sait que c'est nous qui sommes tanki. La Isandra, elle est dans la fight quoi qu'il arrive. Donc on leur met la pression, on recule pour pas prendre trop de dégâts. On réengage avec le R, on finit avec le E. Et ensuite, on peut aller chase le blanc. Parce qu'on sait très bien que dans tous les cas, elle, elle aura du mal à nous tuer. Et nous, on peut lui mettre des gros dégâts quoi. Là, il sait qu'elle va revenir là, il revient là, il refait un A, et c'est bisous. Et ce sera tout pour ce guide sur Ikarim. Bon, c'est le tout premier guide que je fais sur League of Legends, et euh, du coup, sur ce format, un champion, un rôle. Donc, évidemment, tout feedback est vraiment bon à prendre. Je, je crois que tu, tu ne te rends pas compte du temps que j'ai passé à la faire, à réfléchir au format, à réfléchir à quest ce que je mets dans quel ordre, quelle information, à faire 40 000 passages où je tourne, je recut, je reprends, je recut, je retire. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire trop de choses. Il y a tellement de choses à dire que c'est très dur d'être succinct et de mettre un maximum d'informations pertinentes sans que la vidéo soit beaucoup trop longue. Donc... N'hésite surtout pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé, s'il y a des trucs que tu verrais en plus, s'il y a des trucs que tu verrais en moins. Franchement, exprime-toi. Déjà, rien que me dire, est-ce que t'as apprécié Est-ce que c'est est kiffant voilà. Est-ce que c'est est quelque chose qui t'est utile euh, Voilà, moi c'est ce que j'aime faire au niveau de vidéo. Je me suis dit sur League of Legends, euh, euh, tu vois, je, je, je, je, je m'y suis mis il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc je bouffe énormément, énormément, énormément, énormément de contenu. Mais je me suis dit bah bon, ok c'est bien tu vois genre un stream tu vois quelqu'un jouer mais t'as pas les mêmes infos et, et, et, et tu rates plein d'informations et je me suis dit putain mais en fait il n'y a qu'avec une vidéo que t'es capable de retranscrire à une énorme valeur ajoutée et de réussir à retranscrire tout ce que tu veux. Donc je me suis dit bah écoute, mec faire des vidéos didactiques, t'aimes faire ça, donc vas-y, euh. Lâche-toi Donc on a la chance sur les of Legends d'avoir énormément d'outils. Euh, pour voir, bah, on a pu voir dans la vidéo, on, on utilise des stats euh, de solo queue, des stats pro, des outils qui permettent de voir des trucs en détail sur des profils de joueurs, des replays de multiples joueurs, euh, nos propres parties, le client de LOL. Ah, ouais, C'est hallucinant le nombre d'outils, donc j'ai quand même la chance d'avoir tout ça. Donc on a beaucoup, beaucoup d'outils à disposition, donc je te laisse me dire qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que ça t'a été utile Est-ce que tu as appris des trucs ou ça t'a confirmé en tout cas des choses qui t'ont fait du bien d'être confirmé je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi et on se retrouve très vite